On ouvre le fichier de simulation sur 10. C'est le produce center. Donc on clique sur le bouton play. Voilà, il y a 4. D'abord, le pic, on voit le 4. Et ensuite, quand il envoie le A, le 4, euh, va vers le deuxième chiffre registre. et de même euh, quand tu renvoies le i on trouve i dans le premier chiffre registre, le a le, plutôt le le a oui le a dans le deuxième le 4 dans le troisième et enfin enfin quand tu renvoies le dernier i euh, on trouve voilà le i dans le premier le l'autre i dans le deuxième le a dans le troisième et enfin le 4 donc le premier envoyé c'est le dernier affiché notre méthode de résoudre de, notre problème c'est le spi serial peripheral interface qui est beaucoup plus simple au point de vue programmation mais euh, qui a des contraintes euh, parce que le PIC doit avoir un module de communication euh, SPI et euh, on doit connecter les, euh, le premier Shift Register au PIN euh, 18 qui est le clock euh, pour notre 18f 452 euh, qui est euh, le, le 18 qui est le bloc et le 24 qui est le data out et aussi on doit utiliser un troisième pin euh, pour le latch donc l'idée consiste que à chaque fois euh, on envoie le nombre et euh, enfin on fait un latch pour passer les data vers les registres latch d'où l'affichage des quatre digits. On passe aux simulations. C'est notre circuit donc le clock est connecté au pin 18 le LATCH euh, je l'ai connecté au RC0 c'est le pin 4 et le DATA euh, il est connecté au euh, DATA OUT donc euh, c'est le pin 24 on clique sur euh, le play 4 shift register coûte après 2,6 euros alors que un pic coûte après 4,6 euros donc, euh, donc si notre application convient déjà un pic qui a un indexé au point de vue 32 calcul euh, la solution du multiplexage devient optimale. Bon euh, c'est quoi le, le multiplexage? Il consiste à avoir une fréquence d'affichage supérieure ou égale aux fréquences vision de l'humain. Donc le humain euh, voit après euh, 20 images par seconde. Donc, euh, nous allons envoyer 50 images. Euh, chaque, euh, chaque image est euh, composée de 4 digits, donc euh, 1000 millisecondes sur 50 images sur 20 euh, sur euh, sur 4 digits, c'est le 5 le donc après chaque digit, nous allons faire un dîner MS5 millisecondes. J'ai développé ces deux interfaces, le premier à gauche, euh, il contient plus de contrôle et il est utilisé dans la phase de test. Donc euh, je peux identifier le, le compte euh, connecté au hardware et aussi je peux varier le bouddhé stop. pour les configurations de communication r Euh je peux visualiser la commande envoyée par la bio et aussi je peux lire euh, ce qui, le, le message euh, envoyé par le pic euh, le deuxième interface il est beaucoup plus simple donc euh, euh, à part l'identification du port euh, connecté au hardware euh, il, il prend euh, tous les autres paramètres par euh, défaut il vaudrait être un 1608 euh, euh, bit euh une seule bitstop donc euh, j'entre euh, le, le commande Puis euh, je clique sur euh, le bouton envoyer et un bouton stop donc on passe à la mise en marche euh, de notre projet je vais essayer d'envoyer cette montre donc euh, je sélectionne le coin le compte droit donc envoyer d'accord les lettres sont éteintes donc euh, j'essaie d'envoyer i à 4 I. Oui. Ouais. il y a quatre.